Lion et ascendant Lion. Dans votre horoscope de ce mois de mars, on commence avec le Soleil en Poissons, hein, évidemment. Jusqu'au 20, il est dans ce signe d'eau, bon euh, qui n'est pas, euh, comment dire, extrêmement dynamique pour vous, les Lions. Hein, vous aimez bien euh, euh, être dans des courants porteurs, mais là, euh, c'est pas un courant très porteur. C'est même plutôt, euh, comment dire. Euh, un secteur où il y a des crises, où il y a des problèmes, alors ça peut être des, des, un problème d'argent hein, parce que euh, le secteur 8 euh, en question, souvent associé, euh, il est souvent associé à l'argent, mais il est aussi associé aux crises. Alors je vous rassure tout de suite, c'est de soyez très rapide, hein, euh, donc c'est deux jours hein, où vous allez peut-être avoir à trouver la solution à un problème matériel. Voilà, c'est vraiment l'explication principale de ce Soleil en, en Poissons euh, qui euh, bon, est aussi un, un Soleil très intuitif, donc euh, utilisez votre intuition. Si vous êtes en situation de crise, si vous avez un problème à régler, eh bien Écoutez vos intuitions, parce que ce sont elles qui vous donneront le plus de, de renseignements, les, les plus justes hein, sur, la, sur la situation. N'écoutez pas euh, ce que vous disent les autres, ne vous laissez pas influencer, hein, avec le poisson souvent on a tendance à se laisser influencer, mais là, euh, bon, vous prenez euh, les choses euh, de manière euh, instinctive et vous écoutez donc vos petites voix intérieures. À partir du 20, nous aurons un, un soleil en bélier, donc bon signe de feu comme le vôtre, là vous allez péter la forme, vous allez avoir une énergie, euh, euh, bon surtout au euh, premier décan, hein, une énergie qui sera quand même plus importante, avec euh, bon la volonté de d'imposer votre désir, d'imposer votre vision des choses, euh, euh, bon alors c'est vrai qu'il y a des élections, hein, euh, donc vous aurez très certainement à exprimer euh, ce que vous pensez euh, et euh, ce que vous voulez. On va parler de Mercure maintenant, hein, votre planète d'échange, de contact, de rendez-vous, euh, tout ce qui est, vous euh, voyez... Euh, euh, même le, les courriers que vous pouvez recevoir, envoyer, bon c'est souvent des détails, hein? avec Mercure il ne faut pas se focaliser trop dessus, sauf que là elle est rétrograde, hein? elle est face à vous, 3e décan, elle est rétrograde jusqu'au 10, elle redeviendra direct le 10, tout en étant toujours en Verseau. Donc si jamais euh, vous attendez euh, je sais pas une réponse à une demande que vous avez faite, si vous attendez un document, si vous attendez un rendez-vous euh, euh, qui a été reporté par exemple. Bon, ça se fera à mon avis entre le 10 et le 16 euh, dès que Mercure reprendra une marche directe. Donc euh, bon. Euh, là vous n'avez rien d'autre à faire qu'à attendre hein, que, que Mercure soit direct, il n'y a pas d'autre euh, attitude à adopter. Euh, puis euh, le 16, Mercure va retourner en Poisson là où elle était euh, précisément début février. Alors bon début février on était en période Verseau, il est possible donc que vous ayez alors à ce moment-là, tu fais une demande, mais plutôt du côté financier, puisqu'on se retrouve dans le secteur euh, poisson, qui est, on le, je vous l'ai dit, un secteur d'argent, de, de finances. Euh, Peut-être que vous attendiez qu'on vous rembourse une somme ou euh, qu'on vous paye quelque chose en dé, dédommagement. Hein, euh, euh, donc euh, bon, dans ce, que, dans ce cas, euh, c'est très possible qu'à partir du 16, vous obteniez cette somme que vous attendiez. Hein? Euh, mais il est également dans le domaine du possible que euh, vous ayez euh, un rendez-vous pour parler d'argent, je sais pas, avec votre banquier, peut-être vous voulez emprunter ou euh, euh, Quelqu'un de proche, parce que Mercure représente aussi les proches, peut également venir vous emprunter de l'argent et euh, bon, vous saurez pas trop quoi faire. Musique en ce qui concerne Vénus, hein, votre planète d'amour, eh bien elle est en Bélier les cinq premiers jours du mois, donc elle est elle, euh, elle envoie quelques influx à votre 3e décan, qui... Euh, bon, euh, le problème c'est qu'elle va être en dissonance avec Saturne, donc elle va pas être très généreuse, hein, Elle au contraire, hein, elle va euh, euh, peut-être avoir un petit côté euh, privatif, c'est-à-dire que vous vous réjouissiez peut-être de faire quelque chose ou de voir, euh, de rencontrer quelqu'un, et puis ça ne se fera pas euh, pour X raisons, ou alors ce sera remis à plus tard, hein, c'est possible parce qu'après le 5, Vénus va être en Taureau. Alors certes c'est votre secteur, euh, c'est votre milieu du ciel, ça touche souvent la carrière, mais ça touche aussi votre conjoint et les personnes euh, importantes de votre vie. Donc Vénus en Taureau, elle va faire de superbes aspects, mais une fois qu'elle aura atteint le 2e décan, euh, parce que dans le premier décor du Taureau, donc euh, si vous voulez euh très rapidement, entre le 5 et le 8 ou le 10, elle va euh, être conjointe à Uranus, et ça, ça peut être quand même un, un moment un petit peu euh, difficile hein, pour ceux du premier décan, parce qu'il y aura de l'instabilité, euh, peut-être vous ne pourrez pas signer un contrat que vous vouliez signer, ou alors on vous signifiera qu'un contrat est terminé, ou qu'il n'est pas renouvelé par exemple, vous voyez? ça peut ne pas être une très bonne nouvelle, mais alors après Vénus elle va faire de très bons aspects, et ceux de, de, des 2e et 3e décan vont très certainement pouvoir être fiers d'eux, fiers d'une réussite, ou euh, justement euh, au contraire du 1er décan, pouvoir euh, signer un contrat, pouvoir s'associer avec quelqu'un, euh, former un binôme, euh, vous voyez? Il y a toute une notion de... de on fait quelque chose d'important avec l'autre ou on rencontre un autre, mais je vous dis, dans le cadre plutôt professionnel que dans le cadre privé. Et alors justement dans le privé, vous serez peut-être moins présent. On termine avec Mars, votre planète d'activité, de décision, d'action, de décision, enfin bref hein, tout ce qui concerne votre volonté et vos énergies d'une manière générale. Donc Mars va être en Capricorne euh, tout le mois, elle est chez Saturne, donc déjà elle est un petit peu bridée, et euh, en conséquence de quoi vos énergies seront euh, forcément un petit peu bridées et elles vont surtout euh, se polariser sur le domaine du travail, puisque euh, euh, le Capricorne c'est votre secteur du travail, mais c'est aussi le secteur de la forme. Hein. Donc alors peut-être que vous allez vous faire des efforts, vous vous motiver à fond pour reprendre le sport, euh, parce qu'on vous l'a conseillé, votre médecin vous a dit il faut faire du sport, il faut euh, vous bouger un petit peu, c'est possible, hein. Euh, mais bon, c'est aussi très possible que vous soyez un petit peu submergé du côté du boulot et que toute votre énergie elle passe euh, parfois dans des détails, hein, vraiment euh, sans grande importance. Euh, quoique bon Mars va rencontrer Jupiter et Pluton et que vous pouvez il peut y avoir un, un rush, hein, quelque chose où tout d'un coup vous serez obligé d'arranger un problème qui se sera présenté avec un collègue ou avec un supérieur Peut-être même qu'il y aura quelque chose d'un peu injuste, hein, vous voyez, et donc ça vous mettra en rogne, euh, mais les choses se régleront hein, d'une manière ou d'une autre, de toute façon il euh, n'y a, a pas pour l'instant euh, de côté immobilisation si vous voulez dans une situation euh, euh, compliqué, euh, simplement il faut trouver euh, des solutions, et vous êtes à même d'en trouver, hein. vous n'êtes pas manchot et vous n'êtes pas euh, non plus, euh, il vous manque pas de neurones, hein. donc euh, vous êtes quelqu'un d'intelligent et les solutions vous allez les trouver, ça c'est obligatoire. Bon, alors maintenant peut-être que la crise, elle peut être politique, hein, on a des élections euh, ce mois-ci, euh, donc euh, bon, euh, peut-être que ça va vous intéresser, que vous allez vous informer en permanence de ce qui se passe, euh, euh, et que ça va un petit peu vous énerver aussi. Je vous souhaite un très bon mois de mars à tous, et si vous voulez plus d'horoscopes, vous avez les vidéos de la semaine,